si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, ces pauvres bêtes n'auraient été ni malades et encore moins folles. C'est exactement ce qui se passe pour les hommes. J'apprends aux gens à vivre selon les lois de la vie. Le lait des vaches, dans le temps, il était fait pour les veaux. Tant que les veaux n'ont pas de dents, ils têtent leur mère. Mais quand ils ont des dents, ils vont manger l'herbe et le foin, qui sera leur nourriture d'adulte. Mais leurs sécrétions digestives ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui n'en a plus. Donc ils mangent de l'herbe. Seulement, ce lait de vache, si riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en trois mois. On n'a jamais vu un bébé de 4 kg peser 12 kg à trois mois. Et le lait des vaches, il est fait pour nourrir le psychisme, le mental, l'émotionnel, qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui des bébés. Donc ce lait, si riche en calcium, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui brûle et détruit notre calcium et nos minéraux. Et tous les plus grands décalcifiés et douloureux sont de grands... Comme nous n'avons pas des reins de carnivore, nous ne pouvons pas éliminer l'acide urique produit par les viandes et les produits laitiers. Et avec cela, nous avons fait toutes, toutes, toutes les maladies douloureuses. Puisque nous, nous avons un système des intestins très long, des reins très courts. Le carnivore a un système digestif très court, des reins très puissants. Lui peut éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée avec la viande qui est un aliment deux fois mort parce que c'est quand même un morceau de cadavre qu'on met dans votre assiette que vous le vouliez ou non, eh bien d'une part on l'a tué et en plus on l'a cuit, deux fois, puis on se régale, hein. mais avec ça il faut le coup de rouge parce que s'il n'y a pas le vin avec, une viande sans, sans vin, ça ne marche pas. Avec les produits laitiers le fromage, il ne faut pas aussi le vin un petit canon avec le petit coude rouge, avec le, le fromage et le pain. Ça veut dire que ils ne peuvent pas nous apporter l'énergie qu'ils n'ont pas. Donc on a besoin d'excitants. Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'en rendre compte. Et c'est ça que je veux crier au monde entier. La transformation psychologique et émotionnelle de tous les gens qui ont changé,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 Mais la souffrance humaine, quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand vous avez une voiture au diesel, vous ne la faites pas marcher au super. Donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Manger des fruits, manger des légumes, les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une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 Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire, les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Mais au choix, si je n'ai que des fruits traités ou de la viande bio, je mangerai les fruits traités. Parce que la viande, le pain bio, le café bio, l'alcool bio, ce n'est pas fait pour nous.